Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des, des expérimentations et parfois des challenges pour aider à vivre en mode Keto, c'est tout, sans se prendre la tête. Euh, J'espère que vous allez bien, de mon côté c'est pas la grande grande forme, mais ça va aller, ça va aller. Euh, pourtant ce mois c'est mon mois, c'est mon mois de fête. Et donc, ça a eu lieu en début de mois et c'était très bien, ma famille m'a fait des de belles surprises. Nous avons fait une petite sortie au resto et j'ai bien aimé les, les cadeaux que j'ai eus. Et, et voilà, donc, <rire> malgré la grippe, c'est un, un bon mois. Alors, pour cette vidéo, je l'ai tournée il y a quelques jours. Et je pensais en fait refaire une vidéo où je, où je montre une journée type keto dans mon assiette, ce que je fais et bon, les grandes lignes et surtout ce que je mange. J'ai aussi fait les courses parce que c'était un vendredi. En général, je fais le vendredi et donc je montre un petit peu une idée de mon épicerie, à quoi ça ressemble. Les affaires keto ou non keto pour les autres de la famille. Donc c'est ça en fait, je vais vous laisser voir et j'espère que ça va vous inspirer, que vous allez euh, avoir des idées par rapport à ce contenu. Et si vous aimez donc euh, un tel contenu, si ça vous parle, si ça relate avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer euh, des prochains épisodes. Alors je vous laisse euh, regarder ça et à tantôt je commence ma journée avec l'étude de la Bible et la prière parce que c'est important pour moi. C'est en fait pour moi la façon de faire le plein d'énergie. Et puis tout de suite après, je fais des travaux dépendamment des projets sur lesquels je travaille. Je, je travaille donc très tôt le matin quand tout le monde est endormi, quand tout est calme. Je suis bien concentrée. Et c'est suivi de l'exercice. Donc, je suis le programme de Team Big Body. Donc, euh, c'est plusieurs DVD. Et dépendamment du DVD que, sur lequel je travaille, je sais de bouger le corps juste pour rester active. Et ça me donne aussi plein d'énergie dans, dans le niveau de mon corps pour pouvoir être productif durant le restant de la journée. Mon premier repas aujourd'hui j'ai voulu changer un petit peu avec mon pain keto j'ai fait une tartine, une tartinage à l'avocat et j'ai aussi mis du bacon au dessus donc ce bacon je pense que je l'avais trop cuit mais c'était très très bon quand même donc j'ai mis ça au dessus et l'autre c'était de, des œufs durs simplement et c'était vraiment très bon et? bacon on va le poser hum, un peu brûlé là Alors, voilà notre lunch il reste juste à mettre du piment et voilà je vais aussi me faire un petit café bienvenue et du bien mmh, mmh, mmh. le bec en est trop plu Mais c'est bon quand même alors le temps des cours ce soir je suis allée au Costco et à un autre magasin donc j'ai fait l'épicerie et je, je vous montre ici quelques viandes. Euh, on parlait des viandes qui coûtent de plus en plus cher. Donc, euh, dépendamment des de besoins, j'achète et puis j'organise euh, mes repas pour euh, le futur. futur. <rire> Donc, c'est un petit peu ça ma stratégie. On a ici quelques affaires keto-friendly et aussi pas keto-friendly. <rire> ici, c'est les, les légumes euh, de la semaine et des petits... Euh... Ici, c'est mon lait d'amande. Euh, ça, c'est le, le, le, le jus pour les enfants. Il y a les chips, les légumes, du fromage ici. aussi euh, ici, on a les œufs et j'ai aussi un, un dessert pour les enfants que j'ai acheté au Costco. Et un petit fruit, la viande hachée et, et le viande. Voilà, donc euh, c'est à peu près ça mon marché. C'est pas grand chose, mais les choses sont devenues très très chères. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Euh, j'ai ici les ailes de poulet c'est pour un repas c'est autour d'un kilo 3 et vous voyez ici il y a c'est un rabais pas grand chose mais quand même tout la pompe de nos jours 1 kg 3 et ici j'ai euh, 2 kg 6 à 26 dollars ça c'est Costco ça aussi c'est Costco ça, C'est une viande qu'on aime beaucoup chez nous, les côtes de dos, euh, ribs. Euh, euh, les côtes de bœuf, donc c'est bien aimé ici. Donc, ça, c'est les viandes keto friendly. Comme je disais, ma stratégie, euh, ça, ça finit presque. Donc, j'ai acheté et cette viande, ça fait quatre pas autour de 650 g par repas et ça reste donc c'est largement suffisant mais ça c'est vraiment pour des jours spéciaux un peu comme le week-end parfois le week-end je fais une viande spéciale et donc, ça c'est tout pour un repas et ça aussi donc j'achète comme ça là et c'est pour les repas de futur des repas vraiment du futur il n'y a que ça, je, parce que ça, c'est beaucoup aimé. Je vais changer mon, mes plans de demain et je pense que ça, je vais faire demain. Mais les autres, c'est vraiment, c'est pour des jours à venir, à venir. Voilà. Alors, pour ce soir, j'ai ici un McDo sans Benz. Juste la viande pas le plus clean du monde, mais bon. <rire> c'est ça quand on a à cuisiner. Et j'ai ici mon de keto que j'ai fait. Donc je vais manger avec ce de keto que j'ai fait. Donc c'est ça pour ce soir. <coughs> je suis un petit peu grippée. <rire> voilà, Miami.